500, Tout fait on a retourné, on a inversé la donne. J'ai un joli AK avec un joli chargeur. Un océan de douleur. Bon attends, il va y avoir le connard à la fenêtre. Tu veux le fumer direct ou quoi en fait le truc c'est si.. Il est où Il est là. Soit on commence la manche, tu la commence tout seul, soit euh, Soit tu bah prends le zombie là à la fenêtre, vite fait, je vais fumer deux spins. Ouais, bon j'arrive tout de suite <coughs> Enfin moi Il s'est passé quoi là Il s'est passé quoi là Eh hey, il s'est passé quoi là Il s'est passé quoi là, il passé quoi là Mec il s'est passé quoi Allo? Il s'est passé quoi? Bah, je tenais le zombie à la fenêtre, il y a un zombie, il est arrivé par ça, il m'a fumé après, t'as fumé. Ouais, d'accord. Au derby. Allo? Dylan, tu regardais ou pas toi le live Putain, Putain. Elle hey, te dis, j'ai pas fait Ouais oh, Non, c'est pas grave. Il y a un zombie, un deuxième zombie arrivé, alors qu'il y en avait qu'un. Vous, vous éclatez tellement. Je relance pas. Ah non, c'est la merde là, ce qui se passe là. Putain. Ah, mais depuis tout à l'heure je suis muté, moi putain, ça me vénère. je Mais est-ce que, que tu regardais le live là Ouais, moi j'ai regardé. Ouais. Est-ce que t'as vu comment je me suis fait doser ou pas Ah, j'ai vu, il y a un zombie, il est arrivé sur le côté, il t'a enculé direct. Ah ouais, c'est pas tard, je suis en train de il... fermer il... la pneus, j'avais même pas vu, j'ai même pas eu le temps de Ah oh, J'ai été choqué. Ouais, j'ai pété les plombs là. Oh, comment j'ai gueulé sur le live